maintenant la parole à cédric torisson qui va venir Merci. Euh, qui est donc directeur de la maison des cultures du monde et qui va justement revenir sur les, les 40 ans de terrain de la maison des cultures du monde 40 ans ça va nous prendre énormément de temps <rire> bonjour à toutes et tous alors je suis déjà hop Très heureux d'être d'être ici il faut. Ah, il faut que j'appuie voilà, voilà. voilà. Ah, ben, je recommence alors en préambule je disais que 40 ans ça va être très très long donc euh, je ne vais pas me risquer à parler de ces 40 ans de terrain euh, mais je souhaitais remercier euh, donc, euh, Martin et, euh, et nathalie Gotard de leur invitation euh, à venir représenter la maison des cultures du monde ici aujourd'hui dans, dans ce colloque fort intéressant alors j'ai ramené un petit documentaire un petit film qui va durer une dizaine de minutes euh, mon intervention étant prévue pour 15 minutes, je ne vais pas parler très longtemps. Voilà. <rire> je vais quand même faire une présentation assez, assez rapide de la Maison des Cultures du Monde, qui a été créée en 1982 par euh, Shérif Kaznadar et Françoise Segroum. Sherif Kaznadar est quand même bien connu, il était intervenu ici d'ailleurs à l'université. Enfin, C'est un poète et metteur en scène d'origine syrienne, qui a été euh, directeur de la Maison de la Culture à Rennes, et qui avait à l'époque d'ailleurs, dans les années 70, euh, créé le Festival des arts traditionnels de Rennes et euh, qui avait, euh, si j'ose dire, aussi euh, euh, à l'époque fréquenté assidûment euh, le Théâtre des Nations euh, donc, euh, à Paris euh, de Claude Plançon, euh, qui a été une des, une des premières structures finalement à s'intéresser aux formes spectaculaires du monde, euh, l'ancêtre en gros du, du théâtre de la ville. Donc euh, ensuite, euh, à l'issue de, de ce travail qu'il a effectué au, au sein de la Maison de la Culture. Euh, de Rennes, il a créé en 1982 avec Françoise Gaume, qui a été la première, je crois, ethnocénologue. Donc euh, Monsieur Pradier qui est présent pourra peut-être le confirmer, mais qui a, qui a été la première à être diplômée de cette discipline. Donc en 1982, ils ont créé la Maison des cultures du monde et en 1997 le Festival de l'imaginaire. Alors à la Maison des cultures du monde on a deux missions. Moi je suis directeur d'un établissement culturel, je tiens à le souligner, parce que nous sommes une institution culturelle, mais avec aussi une mission scientifique. Donc euh, à travers euh, les spectacles du monde que nous recevons, et toutes les questions qui sont aussi les nôtres, et Nathalie Gotard a adressé tout à l'heure euh, un panorama assez large, finalement, des questions qui nous traversent aussi à la Maison des Cultures du Monde, à savoir euh, comment on, on, on aborde le terrain, euh, comment on, on ensuite une fois qu'on a repéré sur le terrain des formes spectaculaires, euh, on fait ce travail de diffusion, de spectacle. Comment ce spectacle est reçu par le public, dans quel espace il doit avoir lieu. Donc, ce sont des questions, je crois, qui intéressent en effet l'ethnocénologie au quotidien. À la Maison des cultures du monde, on est aussi le centre français du patrimoine culturel immatériel. Donc, on a été désigné comme tel par le ministère de la Culture en 2011, justement pour documenter toutes les formes du PCI. Euh, au-delà même, on va dire, des, des formes spectaculaires. Et euh, on... donc en 2016, on a été désigné aussi Ethnopole par le ministère de la Culture. Donc euh, il y a actuellement en France 12 ethnopoles, dont euh, la Maison des Cultures du Monde. Alors cette structure a été, je l'ai signalé tout à l'heure, créée à Paris, et maintenant nous officions depuis la Bretagne, nous sommes basés à Vitré, euh, nous avons rejoint l'espace, euh, en gros, qui a été désigné comme Centre français du patrimoine culturel immatériel à l'époque, parce que c'est là où se trouve le centre de ressources, justement, sur le patrimoine culturel immatériel. Ensuite, la Maison des Cultures du Monde est aussi euh, connue, je dois dire, à travers son festival, le Festival de l'Imaginaire, qui a eu lieu à Paris euh, la semaine dernière, d'ailleurs, on en sort là, directement, et euh, donc qui a été créé en 1997. Et je vais dans quelques instants donc, vous présenter une petite vidéo, alors qui ne va pas être directement en lien avec le Festival de l'Imaginaire, mais qui correspond à une exposition que nous avons montée cette année à Vitry, qui s'appelle Du terrain à la scène ». Ça rejoint, je crois, la problématique large de ce colloque. Et euh, il dure une dizaine de minutes, ça va vous montrer, j'espère, en tous les cas, un petit peu quel est notre travail au quotidien à la Maison des Cultures du Monde, nos problématiques. Et puis, je terminerai ensuite, après la diffusion de ce documentaire, par vous présenter quelque chose qui est très important pour nous, notamment tout ce qui concerne les missions d'exploration et qui intéresse au premier chef, je crois, les étudiants qui sont présents aujourd'hui, à savoir les missions de terrain. Et donc, on a monté un prix pour le 30e anniversaire, donc il y a une dizaine d'années, qui s'appelle le prix de la MCM. Et je vous en parlerai juste après la diffusion. C'est celui-ci, celui oui. Thank <sighs> you. Je suis ravie de vous accueillir dans l'Ancien prieuré des Bénédictins à l'occasion du 40e anniversaire de la Maison des Cultures du Monde. Depuis sa création, en 1982, l'association met en lumière la diversité des expressions artistiques dans le monde, notamment à travers l'organisation de spectacles. L'exposition que vous allez découvrir vous invite à entrer dans les coulisses de cette programmation. Vous serez guidé pour cela par des images d'archives et par des témoignages. d'abord dans leur contexte de création, au cœur des communautés, que sont découverts les spectacles. Ils sont joués à l'occasion de fêtes, de cérémonies rituelles ou encore de représentations. Parfois, la collaboration avec des chercheurs en sciences humaines, par exemple des anthropologues, permet d'identifier et de rentrer en contact avec les interprètes. Cette phase de prospection est indispensable pour préparer la venue en France des spectacles. Les films, les photographies et les enregistrements qui sont issus de ces prospections constituent de précieuses archives. Você está enganado. Você toma a responsabilidade desta acusação. Inteiramente! não tardará a ter o mesmo destino que ele teve. Você for a contra-conferência com o meu pai depois, as duas teremos as contas. Pois vá, que a teve também seule non. Voilà pas travail important est parfois nécessaire pour répondre aux contraintes spatiales des salles ou encore pour rendre le spectacle accessible à tous. C'est un travail d'équilibriste. Il s'agit d'adapter sans dénaturer ni caricaturer. Là encore, la Maison des Cultures du Monde peut s'appuyer sur des chercheurs qui facilitent les échanges avec les artistes et peuvent aussi jouer le rôle d'accompagnateur. grande cérémonie Wayampi, se présente quand même comme une sorte de scène avec des spectateurs. C'est comme ça dans leur village, avec une différence bien sûr importante, c'est qu'ils dansent par terre, c'est-à-dire que les spectateurs et les danseurs sont au même niveau. Donc, une des choses qui a pu les surprendre sur le fait de danser sur scène, c'est d'être sur un plateau surélevé. Le fait que chez eux, ils dansent tout le monde au même niveau, fait que lorsqu'ils dansent, même si c'est très cérémoniel et très important, il peut y avoir des enfants qui traversent la scène, il peut y avoir des chiens qui traversent la scène, il peut y avoir que les femmes viennent servir à boire, les femmes préparent de la bière de manioc, elles en préparent des centaines de litres, voire des milliers de litres, c'est des cérémonies qui durent trois ou quatre jours, et toute la cérémonie s'organise dans cet échange entre la musique des hommes et la bière des femmes. <rires> Du point de vue de l'organisation du spectacle, un, un point important est la temporalité. Comment transformer une cérémonie qui dure une journée entière en une demi-heure La raccourcir pour qu'elle soit intéressante en une demi-heure et pas trop fausse. Et là, ils m'ont vraiment étonné parce que c'est vraiment le maître de danse, à savoir Jackie Poway et ceux qui le suivaient, qui ont réussi à organiser ce temps-là. Et pour que ça tienne sur scène et pour que ce soit intéressant sur scène. Ça dénote un sens du spectacle, je crois, impressionnant, alors que c'est pas des professionnels du spectacle, hein, et un sens de l'adaptation. Et en plus, ils avaient inventé leur sortie de scène. Ils sont pas du tout habitués à se pencher en avant, à saluer, tout ça. Et donc, euh, ils ne savaient pas trop quoi faire, ils se ils sont dit « on va faire comme les Blancs ». Alors ils sont sortis de scène en disant au revoir avec la main. Et ça a très bien marché. La représentation est un instant magique. Sous les épais maquillages, sous les masques, sous les costumes impressionnants, les imaginaires de l'artiste et du public se rencontrent. Qui est plus <laughs> Sur cette idée de rencontre avec le public qu'est né le festival des arts traditionnels à Rennes entre 1974 et 1983. Il a préfiguré le festival de l'imaginaire qui a été créé à Paris en 1997 et dans toute la France et qui perdure aujourd'hui. des spectacles, ceux-ci sont enregistrés et mis à disposition de tous sur une base de données en ligne et sous forme de disques sur le label inédit. Il y a également des acquisitions d'instruments de musique, de masques, de costumes. Vous avez pu d'ailleurs les apercevoir tout au long de l'exposition. Des conférences et des colloques sont organisés en parallèle des spectacles. Ils font l'objet de publications. Et c'est ainsi que se nourrissent mutuellement les domaines du spectacle vivant et de la recherche contribuant à une meilleure connaissance des imaginaires du monde entier, à leur sauvegarde et à la promotion de leur diversité. Je pense que ça résume assez bien euh, les activités qui sont les nôtres à la Maison des Cultures du Monde. Et euh, ce qui est important, en effet, ce sont les missions de prospection donc euh, sur le terrain, euh, la recherche, euh, l'intérêt euh, qui est le nôtre aussi pour les, pour les, spect les formes spectaculaires euh, du monde. Et pour cela, euh, il est nécessaire de, de travailler avec euh, des, euh, des chercheurs, bien entendu, et surtout, surtout avec des, des, des étudiants qui, euh, qui mènent des doctorats. Et, euh, et pour cela, donc, nous avons lancé le prix de la Maison des cultures du monde. Euh, donc euh, cette année, nous avons euh, donné le dixième prix. Euh, et donc l'année prochaine, à partir du, de la fin d'année, nous allons lancer donc le onzième. Alors, je m'adresse euh, bien sûr aux étudiants et aux enseignants qui encadrent aussi des doctorants. Donc euh, pour leur signaler ce prix. Euh, ce prix donc, euh, permet euh, au lauréat quelque sorte de compléter son, son projet de recherche. On lui offre euh, donc, un voyage sur, sur son terrain d'études pour rapporter euh, des, de la documentation euh, qui nous permettra à nous ensuite d'illustrer le spectacle qui sera proposé. Mais aussi, donc, euh, alors, prise en charge du transport aérien, bien sûr, une semaine sur place, en intégralité, euh, tout, tout frais payés, Et puis ensuite, euh, on fait venir euh, les artistes, les praticiens donc en France, on prend l'intégralité aussi en charge des transports. Euh, ensuite, l'hébergement en France, les perdièmes, les cachets spectacles, avec toutes les déclarations euh, qui vont avec. Et on rémunère aussi euh, l'accompagnement euh, de l'étudiant euh, pendant euh, la durée de son séjour en France, avec euh, les artistes qui sont invités. Donc Généralement, c'est à peu près 5-6 jours. Donc, euh, parce que ces 5-6 jours d'accompagnement, souvent ce sont des personnes qui ne sont jamais venues en France avant. Euh, donc euh, il est nécessaire aussi euh, de, de les accompagner tout au long euh, du séjour voilà donc c'est euh, un prix qui permet quand même de, de, de compléter euh, et d'apporter un soutien à des étudiants qui euh, parfois n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour, pour aller au bout de leur recherche ou, ou, ou euh, faire en sorte que finalement l'objet étudié ou leur terrain d'études puisse aussi euh, faire l'objet d'une représentation face à un, face à un public euh, en France voilà je crois que j'ai terminé euh, ma présentation euh, et puis, je suis bien entendu disponible pour des échanges, qui bien échanger à l'issue des, des présentations qui seront faites aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci.